Bonsoir à tous, euh, on est en fin de journée, ça a été un petit peu difficile, j'espère que réussir à capter votre attention jusqu'au bout. Euh, donc, comment euh, les solutions de marketing automation nous permettent de faciliter l'engagement client Avant toute chose, je pense qu'il est intéressant de revoir un petit peu quelles sont les attentes des clients aujourd'hui. Donc, euh, avec l'avènement du mobile et euh, le fait qu'on ait tous nos mobiles en main en permanence, euh, les attentes des clients ont, ont évolué et on, ils recherchent aujourd'hui l'hyperpersonnalisation, donc ils veulent se sentir uniques et spéciaux. Ils recherchent évidemment l'immédiateté, donc euh, de pouvoir euh, recevoir très très rapidement et n'importe quand en fait, des, des communications de votre part. Et évidemment la cohérence des messages, qui peuvent être, des messages et des offres d'ailleurs qui peuvent être euh, transmis euh, à travers tous les points de contact, pour permettre en fait une, une expérience fluide et, et, et sans couture à ce niveau-là. Quelques chiffres clés. Euh, Aujourd'hui, on voit que 60% des, euh, des consommateurs euh, utilisent leur mobile en point de vente et euh, 86% d'entre eux attendent en fait, quand ils sont en point de vente, d'avoir un contact de la part des annonceurs. Ce qu'on voit aussi ces dernières années, c'est que 79% des, euh, des entreprises qui ont, euh, ont mis en place une stratégie marketing automation euh, pleine de succès, euh, sont, euh, sont, euh, on, on, pardon, ont mis en place une stratégie marketing automation euh, pleine de succès. Voilà. Comment ça se traduit d'un point de vue SI alors On met au centre le consommateur euh, et à travers toutes ces expériences, donc les points de contact qui peuvent être vos sites web, vos sites e-commerce, euh, les points de contact physiques, évidemment, ou les mobiles. Euh, on va pouvoir capitaliser sur toute cette expérience pour pouvoir passer à la phase d'activation. Donc la phase d'activation à travers les médias, euh, mais aussi à travers toutes les stratégies CRM. Euh, et les, on retrouve à ce niveau-là la partie marketing automation. Et pour venir soutenir toute cette, euh, toute cette partie activation, on va voir qu'il est nécessaire, et ça rejoint les attentes des consommateurs, de passer sur la phase personnalisation. Donc personnalisation assez classique comme vous la connaissez à travers de l'AB testing ou ce genre de choses, mais aussi euh, des moteurs de recommandation. Pour venir appuyer euh, cette, cette stratégie customer centric, on retrouve deux référentiels, le référentiel de produits, donc le PIM, et le référentiel d'offres, le DAM, euh, qui permettent euh, aux consommateurs donc, de trouver la cohérence euh, et la pertinence des messages à travers tous les points de contact. Pour en venir au sujet du benchmark, quelle méthodologie a-t-on adopté? On a interrogé une petite vingtaine d'éditeurs de, de, sur près de 200, 200 fonctionnalités de, des solutions Marketing Automation. Donc quels, quels éditeurs ont participé On les a ici, je ne vais peut-être pas tous les lister, mais par ordre alphabétique. Et cabestan et Pega n'ont pas souhaité participer au benchmark. Sur quelles fonctionnalités donc, les avons-nous interrogés on les a interrogés sur la partie euh, stratégie, auto, automatisation de la stratégie CRM, donc euh, sur bah, la stratégie de personnalisation et de scénarisation des campagnes, mais également sur toute la partie euh, euh, gestion des données et euh, capacité de ciblage. De l'autre côté, on les a interrogés aussi sur la partie capacité à s'intégrer à leur système d'information, donc la gestion de tous les canaux, les interconnexions avec le CRM, le web, les médias sociaux, etc. Et effectivement, la capacité à s'interconnecter avec tous les autres systèmes de leur système d'information. Notre analyse nous a permis d'identifier deux grandes familles d'acteurs sur le marché. Donc on a d'un côté les plateformes d'activation multicanal, qui sont des plateformes d'activation faciles à mettre en place, pertinentes, plutôt du genre plug and play. Euh, et de l'autre, euh, euh, ce qu'on appelle les marketing hubs, qui sont des plateformes modulaires euh, qui, dont, la, dont les capacités technologiques permettent une intégration facile euh, dans le système d'information. Donc Vous les voyez représentés sur le qui est ici. Et ce qui va être intéressant pour vous aussi, c'est de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités différenciantes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché. Et donc comment euh, choisir un acteur plutôt qu'un autre euh, donc on a euh, là quelques, quelques grandes fonctionnalités différenciantes pour les, pour les acteurs du marketing automation. Euh, on va retrouver d'un point de vue euh, campagne, euh, canaux, personnalisation, euh, le, des, des, des canaux qui peuvent être plus ou moins innovants, tels que euh, l'intégration à WhatsApp et ce genre de, de, de messagerie qui sont de plus en plus euh, demandées par les clients. Euh, sur, la partie, euh, sur la partie ciblage et interconnexion, on va avoir des solutions qui seront plus ou moins euh, à l'aise avec euh, la conception de, euh, de modèles de données complexes ou qui offrent euh, en fait des, des connecteurs qui sont plug and play déjà. Euh, et sur la partie interface et administration, on va avoir la possibilité de, euh, créer des, de gérer et de créer des droits d'accès de, à la plateforme euh, plus ou moins souples et plus ou moins précis. Euh, et puis euh, des interfaces, euh, des ergonomies d'interfaces très différentes. Mais là, ça va être vraiment euh, selon la sensibilité des, des utilisateurs. Je vous invite à en lire plus et à en découvrir plus sur ce benchmark dans le chapitre 11 du Yearbook. Et je vais laisser la place et la parole à Lionel sur la partie euh, table ronde. Bonsoir à tous. Donc, je me présente Lionel Luga. Je suis senior manager dans le pôle Digital Experience chez Velvet. Euh, je suis spécialisé dans les outils de gestion de campagne. Euh, je ne vais pas beaucoup parler parce que vous avez plutôt entendu les retours d'expérience de mes voisins que je vais laisser se présenter. Jean-Louis Deville, je suis euh, responsable de, de projet programme CRM euh, à la Banque de Détail Internationale du Crédit à l'école, donc à peu près 6 millions de clients, 2000 agences et euh, environ 20 000 collaborateurs à l'international en Italie, au Maroc, euh, en Pologne notamment. Jean-Louis Rotius, donc moi je suis le CMO de Mister Temp. Donc Mister Temp, c'est le leader français de l'intérim en ligne. J'ai rejoint le projet il y a maintenant euh, trois ans, euh, donc le challenge à la base, c'était de faire le pari qu'on pourrait euh, digitaliser totalement le process d'une agence d'intérim, aussi bien côté candidat, donc en permettant aux candidats de s'inscrire, de déposer leurs documents d'identité et d'être prêts à travailler que côté entreprise, où on donne la possibilité aux entreprises, en quelques clics, de sélectionner des candidats, les contacter et aller jusqu'à la contractualisation avec eux. Et donc aujourd'hui, on a réussi à avoir plus de 500 000 candidats inscrits et en 2018, on a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et on est bien parti pour doubler cette année. Et clairement, les outils de marketing automation ont été centrales dans notre stratégie. Uh, Samuel Katz I'm working for ARTE, that's the TV channel I guess most of you are aware of. For those with international background, it's a European TV channel with cultural focus, uh, established 26 years ago as a yeah, European project. And uh, now we are also available in six languages over the digital touchpoint and that's what um, Yeah, the challenge of our CRM is currently to establish more the digital uh, establishment and engage our users through different uh, touch points alors une première question déjà c'est euh, pourquoi vous le, quel, bon vous avez donné vos outils pourquoi vous fait ce choix d'outils et au niveau du projet quelles difficultés et quel succès avez vous pu rencontrer donc euh, nous effectivement au niveau du choix d'outils, on a fait effectivement un appel d'offres en, en 2010. Donc on a pris effectivement les, les principaux acteurs du, du marché à, à l'époque euh, et donc on a fait le choix effectivement, de la solution Unica qui a ensuite été rachetée par IBM. Principalement effectivement, pour trois, trois grandes raisons. Euh, la première, c'est la couverture euh, fonctionnelle en standard euh, par rapport à nos, à nos attentes. Le deuxième point concerne le, le coût. Et, effectivement, euh, la solution souhaitait rentrer sur le marché français. Donc euh, on a eu effectivement, de, une tarification intéressante. Et également le, le fait que par rapport aux autres solutions, on était, voilà, les autres solutions étaient plutôt un peu plus boîte noire effectivement et donc il y avait plus effectivement de, de, des, des fonctionnalités en standard dans cette solution que d'autres euh, solutions souhaitaient éventuellement nous dé développer en, en partenariat avec nous et donc voilà on avait plutôt finalement une vision euh, une solution qui correspondait à nos besoins avec un coût intéressant euh, et donc effectivement c'est pour ça qu'on qu l'a retenu à l'époque Effectivement, euh, voilà, par rapport effectivement, à ce que... Le deuxième point effectivement, sur effectivement, les, la, la mise en place euh, de ces, ce, ce, cette solution, euh, le point clé effectivement, de, la, de, de cette mise en place, ça a consisté à avoir effectivement, des partenaires, des personnes et des sociétés qui accompagnaient avec une, un niveau d'expertise. Parce qu'effectivement, ils savent, savaient utiliser effectivement, au mieux l'ensemble des fonctions en standard de, de ces solutions. Et notamment, voilà, on a fait appel à, à avec le sur un certain nombre de, de déploiements euh, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est un élément essentiel. Euh, des, des prestataires et des intégrateurs qui savent, qui connaissent bien la solution en profondeur permet, utilisent des fonctions standards et n'essayent pas de, de faire des développements autour de la solution et donc ça c'est un élément euh, un élément clé. Alors nous, pour le coup, on a fait le choix de Map Digital. Euh, pour quelles raisons Déjà, moi, dans ma vie d'avant, euh, je travaillais chez un très gros mailer où on envoyait euh, plus de 600 millions d'emails euh, par an. Donc euh, dans cette activité-là, pour le coup, on avait, euh, on avait plusieurs outils et euh, la délivrabilité était un des points euh, ultra sensibles. Et euh, je, je savais que là-dessus, Map était, euh, était vraiment très performant. Et pour moi, c'était déjà un des premiers arguments. C'était déjà, est-ce qu'on est sûr que... Euh, que les mails arrivent bien dans l'inbox des, des destinataires. Ensuite, un autre point important, euh, c'était le, le setup. Le setup a été euh, très abordable avec un use case euh, où on a challengé différents partenaires. Nous, euh, vous comprenez bien que l'enjeu, c'est euh, trouver le bon candidat pour la bonne entreprise au bon moment. Donc le use case, il était simple, c'était de dire nous, dès qu'on a un candidat qui correspond à tel ou tel critère, on veut être en mesure de le proposer euh, à, nos, euh, à nos prospects ou clients. Et donc, on a soumis un peu ce challenge-là euh, comme, euh, comme setup de, de base, donc avec d'emblée, plusieurs tables euh, dans notre setup et, euh, et euh, MAP a été clairement euh, très compétitif là-dessus en arrivant avec euh, le modèle préconstruit et le, le dernier élément pour le coup euh, c'était bah, on y reviendra dans notre mode de fonctionnement mais la possibilité d'avoir des scénarios très flexibles et qu'on puisse vraiment les changer en permanence en fonction de différents tests AB qu'on peut faire euh, sur, tous nos, sur tous nos scénarios euh, marketing. yes uh, we work with actito uh, it was during 2018 when we had a call for tender where we were at the point to decide to work with our old tool uh, or this uh, make a move to another one and uh, yeah we had uh, different pillars of uh, in our decision making set and one of uh, the most important was of course the costs and uh there we had different presentations through the call of tenter and uh, we had to say after seeing the tool of actito uh, it's very user uh, the usability is very good and uh, the user experience is totally logic and uh, we can swipe through different um, points of a user journey Uh, of a uh, content manager very easily it was the point where we d decided okay the usability and the cost factor is uh, the best tool where we could choose so the other points were then uh, kind of um, just uh, to make it complete that marketing scenarios could be also easily set up without any let's say deep SQL skills, uh, because we don't have the capacity in-house uh, for managing marketing automatic scenarios in a deeper scale. Then another point of course was uh, connecting our databases um, with Actito at an easy way, because we use as a main database currently a uh, SSEO. And uh, for our loyalty program uh, where we do sweepstakes, uh, another database, and with this we could Uh, easily do also the part of transactional emails, which our old tool wasn't able to fulfill. And uh, another point was, of course, um, we had to work with third parties uh, for the old CRM projects, and uh, with Actito we can work together hand in hand. We have a client success manager. Uh, et qui nous aide avec évolutions et la uh, hotline pour les questions quotidiennes. Et donc, tout peut être ou peut être fait d'une manière facile. Une deuxième question. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place des outils de gestion de campagne. Maintenant, comment, quelle organisation, parce qu'il fallait bien les utiliser, quelle organisation mettez-vous en place autour de, de, de ces outils donc effectivement, l'élément important, on parle effectivement ici de, de, de solution, mais euh, nous, ce qu'on a pu voir, hein, puisque maintenant le, la, la solution est déployée dans, dans quatre de, de nos entités, effectivement, c'est l'utilisation effectivement de, de cette solution. Donc on n'est pas simplement sur la mise en place d'une solution, d'intégration des canaux. ça Tout le monde sait, sait le faire, ça prend plus ou moins de temps, mais c'est effectivement l'appropriation et le change management autour effectivement, l'utilisation de, de ces outils. Et comme, comme tu le dis, euh, euh, Lionel, il y a un certain nombre de processus à mettre en place pour que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le dans le, le campagne management, hein, ça soit effectivement les, les acteurs qui, qui demandent les, les, les campagnes, les responsables de produits marketing, etc. les acteurs qui vont effectivement euh, être support au déploiement de, de, de, de ces campagnes, c'est le digital, ce sont les réseaux d'agences, euh, etc. et le marketing qui est un petit peu le, euh, la, la, la structure qui est un petit peu au, au milieu, qui elle va effectivement écouter effectivement les demandeurs et va transférer enfin, il va transcrire effectivement ces, ces demandes en scénarios, scénarios multicanaux, targeting pour targeter les, les, les bons clients ou les bons prospects. Et donc tout ça doit être organisé, structuré avec des process, avec des comités. Et ça, effectivement, c'est le, le, le point clé de la réussite et de tirer avantage de, de ce type de solution si vous n'avez pas ce process. C'est cette organisation, c'est vraiment, vous ne pourrez pas tirer parti de ça. Et ce qui est aussi important, et je voulais le souligner en plus, c'est effectivement que cette gouvernance autour de ce process doit impliquer notamment des acteurs en management opérationnel mais aussi des managers de de plus haut niveau donc dans certaines de nos entités on a effectivement des niveaux de, de, de comex qui interviennent dans ces comités parce qu'il est important qu'ils valident la stratégie effectivement autour de, de, de cette mise en place de campagne qui valide aussi effectivement les retours qui, qui sont faits le gain qu'on peut qu'on peut avoir parce que il peut être significatif Concrètement, nous, effectivement, les retours qu'on qu a, on est entre effectivement 10 et 15 de ventes additionnelles grâce à ce type de, de, de solution. Hein, on le mesure notamment par effectivement des, euh, des échantillons témoins, etc. Et donc, c'est vraiment un élément essentiel pour effectivement développer euh, l'activité et développer les ventes et la satisfaction client, évidemment. Alors nous, pour le coup, on fonctionne selon la méthode de management de, de Google que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la OKR, Objective and Key Results. Donc comment ça fonctionne On se définit un vrai objectif à poursuivre pour une team, prenons dans notre cas la team candidat. Donc, On va par exemple définir que l'objectif dans les trois prochains mois, il y en a un, c'est d'avoir le plus de candidats possibles ready to work, c'est-à-dire pour nous avec leurs documents d'identité, leurs cartes vitales téléchargées sur la plateforme. Une fois qu'on a défini cet objectif, on va définir trois key results, donc qui vont être par exemple le nombre de personnes qui auront mis leurs documents pendant l'onboarding, le nombre de personnes qui auront eu un taux de clic, euh, qui auront, euh, enfin, le taux de clic du mail de relance ou des mails de relance pour télécharger les documents une nouvelle fois, et ensuite le taux de conversion de la landing page de ces campagnes. Une fois qu'on a ces trois objectifs définis, on fait, en fait des points très réguliers entre l'équipe marketing, le PO de l'équipe euh, candidat, et le data analyst où on va définir donc quels chiffres précisément on va chercher à suivre. Et ensuite, on fait des points toutes les deux semaines en faisant sur chaque partie des optimisations, que ça soit au niveau du message, de la configuration de la page. Et pour ça, on a besoin d'outils vraiment extrêmement agiles. On essaye le moins possible, finalement, de faire appel aux développeurs. C'est-à-dire que la personne du marketing va bah, rajouter un mail dans les scénarios, modifier le wording, euh, tenter de le faire passer d'un mail très marketing à un mail, euh, pourquoi pas, pur texte. Et on regarde comment ça s'est passé. Et c'est que si la personne du marketing touche à ses limites avec tous les outils que ce soit d'ABTS, de marketing automation, que là on en parle avec le PO et qu'on dit bah, « ok, on a peut-être besoin d'un nouveau champ dans la base de données, de nouveaux de éléments à tel ou tel endroit ». Et là on fait intervenir pour le coup l'équipe technique, mais on essaye vraiment de le limiter au maximum dans un premier temps pour être hyper, hyper agile et, et gagner en, en performance. Quoi. Et, euh, et là-dessus, un petit point, euh, moi, à rajouter sur une best practice qu'on a, qu a trouvé et qui est, euh, où on a été assez surpris, c'est qu'on oublie très souvent le, le mail texte dans les scénarios de marketing automation, qui sont souvent des mails très marketés. Euh, N'oubliez pas que les, les personnes, on s'est aperçu dans le cas de « ok, bah, je reçois un mail de l'agence d'intérim pour de, euh, déposer mes documents d'identité ». Finalement, on s'est aperçu qu'un mail texte totalement démarketé euh, d'un euh, pseudo chargé de recrutement marchait beaucoup mieux. Que euh, un mail envoyé, euh, envoyé via, euh, via Mr.Theme. C'est un bon exemple où nous, en tout cas, voilà, on ne part pas avec d'idées euh, préconçues et on a besoin d'avoir de tous les côtés des solutions très agiles pour vraiment tester un peu tout et que ce soit finalement la, la donnée qui parle pour avoir les, les meilleures conversions et le meilleur ROI euh, possible. So um, maybe at the beginning, first uh, let me introduce our organization at Arte. Um, the project roundabout Actito moved from a marketing and uh, IT project to a global uh, company project. So we have at one side uh, the strategy part, which is still decided. The decision is made in uh, marketing and in IT, but the content is now curated uh, in the so-called edition numérique. So uh we have a lot of users also in the press department who have not a lot of skills using uh, um, tools like um, i don't know with a high techy uh, background and um, at the end with these four units we have 30 users uh, who work together in that tool which leads to our core product it's our weekly newsletter where we. Uh, present our latest program. It's uh, changing every week in uh, six languages. So that's one of the basic features in ActiTo, which is very simple to set up one campaign in uh, as many languages as you want. And um, then we are able to um, personalize the content based on user preferences, which means when we have the onboarding in Monarte. It's uh, our touch point to register to the newsletter. We ask users what kind of uh, interest they have in case of our programs, and then we can set up very easily content blocks um, on their demands, and uh, the newsletter is, uh, let's say, responsive each week to what the user is telling us. On the other side we established now more and more uh, automated scenarios on a simple way, maybe not like uh, my colleagues here, but uh, it's about uh, identify different um, uh, circumstances during the uh, lifetime cycle of a user based on our branch. Uh, it's a little bit different than uh, in the let's say making money uh, branch um, but still here we can have uh, onboarding and uh, animate user more to use the functionalities for example of monate or um, yeah then also if we have a activity index for users how often they read our newsletters we can send them kind of software activations And um, last but not least, it's about transactional maze. To be GDPR compliant, we had to set up a kind of um, rule to inform users if they hadn't kind of interaction with Monato or the newsletter that the account will be deleted. Or as I told at the beginning of the round, uh, we have this uh, loyalty program uh, where we send out winner notifications uh, for our uh, culture sweepstakes. Une dernière question, Donc vous avez mis en place un outil de gestion de campagne, vous avez mis en place une organisation autour de cet outil, euh, cela reste rarement figé. Est-ce que vous avez déjà défini une roadmap Effectivement, euh, la, la, la roadmap, et, et c'est aussi effectivement pour nous... Euh, euh, en, en tant que banque, effectivement, c'est tout ce qu'on met autour de la centricité client. L'objectif, ce n'est pas de, de vendre des produits, c'est de comprendre les besoins du client et ensuite effectivement, de lui donner le bon conseil et lui proposer les, les bons produits. Et donc, par rapport, effectivement, euh, donc on a commencé vraiment à, effectivement, à, à, à travailler sur ces sujets. Et, et donc, par rapport à cette roadmap, on a commencé à mettre une première brique qui est, qui est, qui est effectivement, une une base de contact multicanal, donc c'est une base qui, effectivement, qui collecte l'ensemble des interactions entre le client et, et, et la banque et, et cette base effectivement, va permettre d'enrichir notre connaissance de, du client. Toutes ces interactions au travers de l'ensemble des canaux, que ce soit les canaux physiques la, en agence, le call center ou les canaux digitaux, et toute cette information va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance euh, du client. Une, d'analyser mieux ces informations, notamment avec des scoring et, et autres, et, et donc de, de pouvoir effectivement avoir une, une personnalisation encore plus approfondie, effectivement, euh, de notre relation avec le client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entamé, donc des, des briques qui, qui existent, mais sur lesquelles on veut effectivement travailler, renforcer, pour favoriser cette personnalisation. Et on a vu effectivement dans les différents euh, interventions euh, cette journée, que effectivement, cette partie personnalisation est très importante, cette partie omnicanalité est très importante, et, et tout ça, effectivement, ça, ça demande effectivement, une, une vision, une roadmap, mais il faut poser les, les, les composants et ensuite euh, les utiliser euh, au mieux euh, dans cette vision. Alors, nous, on va avoir deux gros chantiers dans notre, euh, dans notre roadmap. Le premier, euh, j'en ai pas encore parlé, mais Mister Temp appartient à un groupe qui a euh, plus de 100 agences de recrutement et d'intérim en, en France, en Italie et au Canada, sous les marques Aquila RH, Lynx RH et Vitalis Medical. Mr Temp a grandi euh, comme une start up un peu en marge du groupe. Et là, on s'aperçoit très bien qu'il y a des best practices et des outils à tous les niveaux qu'on a développés, qu'on a envie de mettre à disposition euh, de, notre, euh, de notre réseau d'agences dont la partie euh, marketing automation. Donc là, on est en ce moment en train de voir, euh, parce que ça a des implications en termes de, de fusion de CRM, quand il y a un lead, bah, euh, quel candidat on envoie Celui de l'agence, celui de Mr Temp. Euh, quand un candidat finit, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend de savoir si l'agence le repositionne Est-ce qu'on l'envoie au prospect de Mr Temp Donc ça pose beaucoup de questions de, de gouvernance en interne pour voir quels sont les, les meilleurs choix et les choix surtout validés par nos, nos franchisés avec tous les modèles économiques à, à créer derrière donc c'est vraiment ce... Ce côté-là qui va être prioritaire pour nous dans les prochains mois et dans lequel on croit beaucoup. Parce que là, finalement, quand on met des super outils pour Mister MisterThem, c'est une quinzaine, une vingtaine de commerciaux qui sont concernés derrière. Mais avec notre réseau d'agence, c'est plus de 500 personnes qui pourront en bénéficier. Donc c'est vraiment assez crucial pour nous. Et la deuxième, le deuxième gros chantier, ce sera sûrement, et c'est pour ça à la base aussi qu'on avait, qu avait choisi Map, de pourquoi pas essayer d'intégrer la DMP pour ajouter les données de navigation dans euh, notre utilisation de nos outils de marketing automation, pour toujours être euh, bah, plus pointu, envoyer euh, au maximum le bon candidat à la bonne entreprise et la bonne offre au bon candidat. Um, yeah, the future of Actito, let's say our CRM, uh, is, uh, as heard before, of course, to get a better understanding of our users. And then do targeted uh, marketing activities uh, based on their behavior. For that, uh, at the one hand side, we can use Actito uh, with functionalities we haven't uh, used so far. It's uh, kind of uh, it called it's called goals, where we can trigger users who responding to the element of communication on our website, and then uh, set up. Uh, dedicated user journeys which has a kind of follow-up to their reaction that might be a scenario but at the end of course also at our uh, for us it's now important to have a global view of the user and establish a DMP and then create this buzzword uh, 360 view of the user and uh, be able to fire on the channel of uh, the, uh, where the user interact most in the right uh, way Uh, and on his demands. Coming back to Actito, of course, when we have this information from different channels, it will get interesting to curate then the communication with the possibilities um, uh, with, the, with the different data in Actito itself. And yeah, that's the future of ATEM. <laughs> Merci, messieurs. Danke, Samuel. Euh, merci à tous d'être venus. Si jamais euh, vous voulez nous retrouver, on est au stand 60 euh, du Partner Corner, donc juste en face. Et sinon, ce fera un plaisir de vous de vous rencontrer ce soir euh, lors de la soirée.